Alors pour le tour d'aujourd'hui, on va demander à un spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, le 9 de cœur, et on va la perdre quelque part vers le milieu du jeu. Okay alors c'est très important de bien vérifier que, je, que, que le jeu est bien égalisé, que je ne garde pas de repère qui me permettrait de retrouver la carte, euh, de contrôler la carte et de connaître sa position. Bien. Euh, et puis alors pour ce tour, donc, je, vais me, je vais me servir des, des deux jokers qui retrouveront la carte. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va juste les laisser de côté. Et on y reviendra plus tard. On va mélanger un peu le jeu. Bien. Vous vous souvenez de votre carte Ouais. C'est bon. OK. Et là, on va juste faire une petite, une petite passe magique, comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé vu oui. Là. Ouais. On a une carte et une seule entre les deux jokers. C'était quoi votre carte 9 de cœur 9 de cœur. Alors... On peut recommencer. On peut recommencer. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même carrément, on va prendre les jokers, on va carrément les, les mettre dans l'étui. Comme ça, on ne va pas y accéder. Ok. On va perdre la carte dans le jeu, la carte le 9 de cœur. On la perd quelque part dans le jeu. Ok. Mélangez. On refait un geste magique. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'étui? Entre les deux jokers, on a une et une seule carte, le 9 de cœur.